Bonjour Loïc, euh, est-ce que tu peux nous présenter du coup euh, bah, la nouvelle euh, YAM la 2021 Toi tu es euh, team manager du team MJC oui. qui officie en EMX 125 championnat d'Europe, c'est ça Ça. Donc voilà, on te laisse nous présenter euh, la nouvelle, euh, la toute dernière euh, nouveauté ouais. annoncée chez Yamaha. Hein. Euh, bonjour à tous tout d'abord, euh, oui effectivement euh, la 125 YZ tant attendue euh, est enfin sous notre vent donc euh, je, vais, je vais commencer par le, par le châssis qui reste euh, dans les grandes lignes euh, euh, plus ou moins la même chose que ce qu'on avait déjà euh, l'année dernière euh, ce qu'il faut savoir c'est que le châssis c'est le point fort beaucoup nous envient sur ce châssis euh, c'est pour ça qu'ils l'ont pas fait évoluer car on est déjà euh, vraiment on est vraiment très, très bien placé avec ce châssis là le cadre en alu il est juste génial on a fait plein de tests avec différents trucs et généralement on revient beaucoup sur sur l'origine euh, Nous on a essayé avec le team en compétition des brossillants plus longs plus courts des amortisseurs différents des offsets de fourche différents et compagnie mais on revient vraiment sur le, le châssis d'origine qui est vraiment euh, vraiment abouti donc euh, ils ont changé la, la comment dire la, le look qui est vraiment moi je, je trouve vraiment magnifique elle fait vraiment euh, elle fait vraiment futuriste, elle est vraiment. Euh, ils l'ont affiné, la selle beaucoup plus plate, je la trouve vraiment magnifique. Euh, elle est vraiment peaufinée dans le détail. Je ne sais pas si vous pouvez voir ici, un petit. il y a même le petit sigle ici pour le, la précharge. Alors je ne sais pas si vous savez un petit peu la précharge, c'est quand on règle le ressort en fonction du poids du pilote. Généralement, on prend un mètre qu'on met dans l'axe. Et ici, on est toujours obligé de faire une petite trace pour. Voir avec le maître, et ben là ils ont carrément fait un petit, euh, un petit sigle dans le plastique. Et on peut voir la finition de ici, on a la, la fixation de la selle. Vous voyez, c'est vraiment fini, et en plus c'est pensé. C'est à dire que la vis, si jamais elle est mal serrée par le mécano, on pourrait se dire bah, il manque deux vis, j'en aurais eu qu'une, mais non, parce qu'en fait la vis est longue. Et si le cache est mis, même si elle se dessert, elle peut pas partir. Donc la selle, au pire, elle bougera un peu, mais elle partira pas. Donc c'est vraiment, euh, ouais, vraiment bien étudié, de toute façon euh, chez Yamaha, euh, la chance qu'on a c'est que quand les produits sortent ils sont vraiment, euh, vraiment fiables. Voilà. On peut voir aussi qu'ils ont mis les freins euh, identiques aux 250 et 450 donc ça c'est également un, un, un très bon point euh, même si on était déjà sur du bon système de freinage euh, avec les anciennes générations et voilà le gros du travail par contre c'est surtout sur le, sur le moteur qui quand on le regarde comme ça pourrait euh, ressembler euh, à celui d'avant euh, de l'année d'avant mais là non non non il est vraiment euh, le seul truc qui ne change pas c'est la pompe à eau et le, et le centrifugeur après il euh, y a énormément de choses qui changent, la boîte de vitesse est différente et renforcée parce qu'il y a beaucoup plus de puissance que sur les modèles précédents euh, le cylindre est nouveau, le vibrequin est nouveau la culasse est nouvelle, le cylindre est nouveau les valves d'échappement sont complètement repensé. La grosse nouveauté, c'est ce, ce fameux carburateur à power jet avec alimentation par le CDI. Donc ça, c'est une, une évolution entre le carbu et l'injection. C'est-à-dire qu'en fonction du nombre de tours minutes, c'est le CDI qui, qui enverra le manque d'essence que la poignée de gaz ne donnera pas. Enfin, c'est vraiment... Voilà, il y a un gros gros travail sur le moteur qui était un petit peu le point faible de cette Yamaha ces dernières années. Donc voilà, euh, les roues restent bleues, la ligne est magnifique la, et, la, et la série euh, Monster qu'ils ont fait euh, en noir est encore, est encore à mon goût plus belle. Voilà, j'espère que j'ai fait un petit peu le tour, euh, euh, soyez patients, elle arrive très vite et euh, je pense qu'on va en voir beaucoup, euh, beaucoup plus que d'habitude de cette belle moto bleue. Au revoir à tous. Merci Loïc. Aw oh, man, I love that jazz shit This shit gon' be hard as fuck Let's get this shit, bruh Let's go Okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay Till my day, them all the shop See them bro, my bars a lot